C'est gratifiant et c'est surtout que c'est grâce à mon équipe. De gagner ma vie honnêtement et d'être connu et reconnu dans ce métier. Être disponible et proche de ses clients, c'est très important. Solutionner et concrétiser la vente, c'est un gage de réussite. Travailler la qualité et non pas la quantité, c'est le, le secret de la réussite.